Salam alaikum en euh, donc un profil BM Daimon, on teste la voiture, donc. la légende M3E46 euh, qui a succédé à la M3E36. Donc, la voiture est deux ans. C'est un plaisir. Donc, donc attends, ne Il a une semaine c'est la? Donc, la M3 est en 2001. Pour succéder la M3-36 et tu as un succès des années 90 Le M3 36 quand difficile de différencier les séries 3 série 3 quand M3, exemple, les pare-chocs, les bas de caisse quand 3, le 36, tu as de la M3 la 36 Le M3 E46, je suis, différent Il des ailes gonflées à l'avant et à l'arrière euh, le capot boss les, euh, les entrées d'air qui nous les ailes donc, euh, pour le style quelques euh, gros freinage mais bien sûr le moteur un moteur 3 litres 2 euh, qui développe euh, 343 ou 365 mm l'un des les moteurs les le rendement d'air par rapport au litrage donc tué litrage mieux par litre donc aussi t'as les moteurs atmosphériques alors la S2000 ou la Ferrari moderne 360 la M3 18 pouces ou 19 pouces en option tu c'est pour tirer les injecteurs tu à toi les papillons qui te pellent donc mais quand tu beh de la pédale à fond la version de la test dna fait à 19 pouces sur le cabriolet c'est très casque pas confortable une petite accélération en deuxième il fait le plaisir de avec le son métallique unique dna je euh, le suis connaisseur Les connaisseurs des l'EBM, je on a un gaz. Un café chez Ajaïs, il y a récent, après, le 46. Malheureusement, si on vient là, hein, en ville euh, 13-14, sur route 8-9, on euh, a pour être la puissance de faire 340 chevaux. Deux dans deuxième station, on ça Ça bouffe. So, so, so, so, so, so, who so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, on a ouvert des suggestions des critiques dans le bon sens un petit à commentaires parler euh... à je suis sûr, de Donc, je suis en train de Donc, je faire un de de c'est la M3, je me mets Je regarde que pas de Je vais propriétaire de la m croix